Le tutonnage de tomates. J'aimerais ça qu'on démystifie un petit peu les sortes de crochets qu'on a. Euh, ici, vous voyez, on a le, le support avec la rondelle qui a euh, 36 mètres de, de ficelle dedans. Par contre, j'aimerais ça qu'on s'attarde un petit peu sur l'installation. Okay? Euh, vous voyez, là, il y a un petit, un petit genre de crochet là, okay, qui est fait. Euh, qui est mis sur la rondelle okay, pour faire un genre de stopper. Là, vous voyez ici, là, on a vraiment beaucoup de gens qui nous appellent et disent Mais ça ne stoppe pas quand j'ai pour tirer dessus ou le poids de tamate, euh, ça ne l'accroche pas. Euh, ben, en fait, c'est parce qu'ils l'ont mis du mauvais sens. Okay? Là, vous voyez ici, là, il est sur le côté plus élevé. Le but de ça, euh, c'est qu'on puisse lever comme ça pour pouvoir tirer notre corde. Donc, la bonne manière de le faire, c'est sur le côté ou ce que c'est plus bas, donc c'est vraiment de cette manière-ci. Alors là, on va soulever un petit peu notre crochet et on va pouvoir dérouler, mais en le relâchant, ça va vraiment faire un stop sur la boulette à dérouler déroulera plus. On a aussi ce genre de crochet-là. Euh, sur les sites, souvent, là, vous allez voir, il euh, y a 2 mètres par 10 mètres ou 3 mètres par 10 mètres. En fait, là, ça veut juste dire que quand on va le détacher, c'est qu'il y a 2 mètres de corde qui est déjà déployée. Mais ici, il y a déjà 10 mètres. Euh, donc, on fait juste l'accrocher, on utilise notre 2 mètres selon, ou le 3 mètres selon ce qu'on veut avoir. Mais si on n'a juste pas assez, on fait juste dérouler de ce côté-là et on garde notre corde. Ensuite de ça, euh, plus que la tomate euh, grimpe, et puis, on, on déroule de plus en plus euh, de cordes, tout simplement. Ensuite de ça, on a les crochets euh, qui permettent la corde de tenir après le plan. Vous okay? voyez ici, on a deux grosseurs. On a la 23 mm qui est un peu plus petite et la 25 mm. Dans le fond, une ou l'autre sont bonnes. C'est juste de savoir quelle sorte de plan vous avez. Si c'est un plan qui est un peu plus gros, on va euh, choisir la 25 mm, et puis si, mettons, c'est des plans un peu euh, plus petits, euh, qu'on connaît, euh, c'est sûr, ou euh, souvent des plans de concombre, c'est bon aussi pour le concombre, à ce moment-là, on va prendre la plus petite. La manière que ça fonctionne, c'est que avec quand on, on l'ouvre, il y, y a une enture ici. Donc, on va passer la corde dans l'enture en la fermant, la petite clipse, ça va capturer la corde qui va rester ici, on va tout simplement clipper comme ça et au fur et à mesure que le plan grimpe, on va attacher des, plus, des, petites, euh, des petits clips des comme ça. Maintenant, on a des petits supports. Okay? On a les deux comme ça, puis on a le crochet comme ça. Dans le fond, ces crochets-là ou les supports, c'est fait seulement pour... Euh, tenir la branche. Alors, quand vous voyez, maintenant, vous avez une branche qui a plusieurs tomates, puis euh, vous voyez que là, votre branche a force pour tenir les, les, les tomates, et bien c'est là qu'on va aller mettre ces genres de crochets-là. Il euh, y en a un qui est accordéon pour avoir une plus grande souplesse. Lui, ici, il n'est pas accordéon du tout, euh, donc il va être beaucoup plus rigide et on a le crochet comme ça. Nous offrons aussi le système de tutorage pour la tomate et le concombre en serre. Euh, je ne sais pas si vous pouvez voir la petite clip qui est ici et le fil qui passe. Euh, en fait, euh, ce fil-là est accroché complètement en haut sur un fil de fer et descend tout le long du plan, s'attache en bas. Le plan il est tout petit, donc on descend notre fil, on l'attache complètement en bas et au fur et à mesure que le plan grimpe, on complète avec d'autres clips à tomates. Les fils qui sont installés en haut, on a deux formats. On a celui-là, qui est une bobine et un support. Et puis, on a celui-là, que lui, c'est un crochet, et les fils sont déjà installés dessus. Pour compléter le tout, pour aider nos tomates, on a le genre de petit clips là que je ne sais pas si vous pouvez voir ici, qui, lui, va faire un support pour la grappe.